2018, les Calédoniens vont se prononcer sur l'avenir de la Calédonie lors d'un référendum. Le pays doit-il rester dans la France ou devenir indépendant Le débat est vif dans l'arène politique, mais on entend peu les Calédoniens sur ce sujet. La plateforme citoyenne si Demain a vocation à faire redescendre le débat sur la place publique. Que vous soyez inquiet, déterminé, confiant, enthousiaste, impatient, venez participer au débat sur essidemain.nc. Vous y trouverez des témoignages, des arguments, des chiffres clés. Et si demain la Calédonie était indépendante Et si demain la Calédonie restait dans la France Qu'auriez-vous à dire sur le sujet